Si tu cherches un médecin traitant mais que tu viens d'une autre région, là encore la démarche est très simple. Tu tapes sur internet annuaire-sante.meli.fr et tu as l'ensemble le, des contacts des professionnels de santé. Alors c'est important de déclarer un médecin traitant parce que c'est vraiment vers lui en premier que tu vas aller pour tes soins. Euh, il va te permettre de bénéficier d'un suivi médical euh, coordonné et euh, de prévention personnalisée. Voilà. Alors, en l'absence de médecin traitant, votre remboursement de soins sera minoré. Il passera de 70% à 30%, euh, par exemple pour une consultation chez un généraliste. Donc, je vous encourage à en parler à votre médecin qui pourra faire euh, la demande directement par internet. Où vous pourrez remplir ensemble euh, le formulaire papier. Si tu dois renoncer à des soins, et c'est souvent par manque de temps ou par manque de moyens financiers, pas de panique encore une fois, tu peux contacter euh, l'assistant sociale de ton université ou l'infirmière de ton campus alors, Il faut savoir qu'il y a un quart des assurés qui renoncent à se faire soigner. On entend par renoncement euh, des soins qui, sont, qui ne sont pas satisfaits alors qu'on en exprime le besoin. Il y a différentes raisons liées à ce renoncement. Euh, une complexité des démarches, euh, des difficultés d'accès tout simplement, ou un frein financier. Donc il faut savoir qu'au sein de l'assurance maladie, il existe aujourd'hui un service, mission accompagnement santé, dont je fais partie, qui pourra vous aider. Donc pour cela, il faut solliciter un partenaire qui, qui nous contactera. Donc je vous invite soit à faire le 36 46, soit à vous rapprocher de votre service étudiant.